Bonjour les boys. Bonjour Alors, les euh, c'est une affaire de famille, je crois. Exact, ouais. Le père et le fils. Et le fils, et ben, fils ouais. Alors, qui c'est qui a entraîné l'autre euh, au rock roll bah, bah, Comme vous, euh, vous pouvez le constater, bah, c'est mon, mon père, hein. ça fait longtemps qu'il est dedans. J'ai baigné dedans depuis tout petit, euh, ouais. et on a continué là-dedans. quoi. tout ouais, batteur C'est le batteur Son père est dans le milieu ouais. aussi. Ouais. Par, euh, ouais. Ouais. Il était ouais. branché rocker, à Rockers à l'époque, tout ça. Donc, il connaît un peu aussi. Euh... Et depuis quand vous ça, jouez ensemble ça. tous les ouais, trois Ça va bientôt faire 4 ans je pense hein, qu'on est maintenant quatre ensemble ouais. ah, ok. Ouais. Vous êtes originaire de, de quelle région euh, Du Limousin, de vienne Limoges oh. Oh. Oh. Quels sont vos modèles dans le Rock and ouais, Roll, il y a tellement de choses, c'est vaste, hein. il y a Jean Vincent, Eddie Cochrane, tout ce qui est classique, mais on est plus côté Angleterre, Crazy Cavan, euh, tout ce qui est revival, euh, Sandy Ford, tout ça. D'accord, je, bah, vois, je te... vois déjà la tenue. Voilà. Hein. En ouais. mode très peu la tenue, là, je, je vais mettre un peu de la lumière. Voilà. Ok C'est la web jacket, c'est ça Ouais exactement, ouais. ouais est-ce que vous avez déjà joué dans des grands festivals européens Européens bon, On a joué dans quelques trucs en France, on a joué un peu à l'étranger aussi en Angleterre, Italie, tout ça. Pas grand festival si on peut appeler ça à Rennes, parce que le milieu est un peu restreint maintenant, ça le problème. Alors si, si quelqu'un veut réserver une date avec vous, qui doit contacter là, comment il fait bon, On a une page Facebook, euh, sur euh, bah, du coup sur Facebook, qui s'appelle le Ruff Rock Boy Rockabilly France. D'accord, euh, Voilà. On... ok. Bah écoutez, euh, voilà, c'était une petite interview, je vous remercie. Ok, mais bah, merci de te, pour ah, toi allez. aussi, mon hein, gars. <rire> Alors gentil. bon, bon concert. Ouais, toi aussi, bonne soirée. Merci. Merci.